L'endométriose, c'est une maladie qui touche près d'une femme sur dix en France. Et moi, j'ai plein de clientes qui me disent « j'ai de l'endométriose, du coup mon ou ma gynéco m'a prescrit la pilule en me disant « c'est la seule option, comme ça, ça les règles, ça aligne le problème faux ». Faux Faux, faux, faux, archi faux Ça me rend folle quand des femmes me disent qu'elles prennent la pilule pour euh, éviter ou pour soigner ou régler leurs problèmes de cycle menstruel. La pilule euh, n'enlève absolument pas les problèmes, ça cache les symptômes. Et l'andrométriose, c'est une maladie qu'on a longtemps pas bien compris, méconnue, qui a été mal diagnostiquée. Il y a des centaines et des milliers de femmes qui ont passé des années à errer sans diagnostic et qui, enfin, commencent à avoir leur souffrance prise en compte. Mais maintenant, la question de « Ok, il y a un diagnostic, on fait quoi ?» Et c'est là où c'est dramatique parce que la médecine traditionnelle manque vraiment cruellement d'outils et quand on a de l'endométriose, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper heureuse de pouvoir vous parler du sommet endométriose organisé par Titan Cycle et Gaëlle, que je tiens très proche de mon cœur parce que j'adore son travail, parce que la réalité, c'est qu'il y, y a des solutions. Il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire en médecine, en naturopathie, en alimentation, sur plein de domaines différents pour guérir de l'endométriose, pour la traiter, pour en prendre soin et pour que bah, ça ne vous ruine plus la vie au quotidien. Euh, non, c'est pas normal d'avoir mal. Non, c'est pas normal de souffrir. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Et heureusement qu'il y a des gens comme Gaëlle et comme tous les professionnels qui participent au sommet pour vous donner des ressources. Donc si vous avez de l'endométriose, si vous connaissez quelqu'un qui a de l'endométriose, moi j'ai envoyé cette info à toutes mes cousines, toutes mes amies, collègues, dont je sais qu'elles en ont, en disant « Tiens, tu vas trouver des ressources !» Enfin, quelqu'un va pouvoir t'aider. Euh, donc voilà, inscrivez-vous au sommet, partagez, ou même si vous êtes professionnel de la santé sexuelle, si vous êtes médecin, si vous travaillez avec les femmes, Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir plus de réponses à ces questions. Donc vous trouverez le lien de... du sommet euh, dans la description, dans la bio, un peu partout. Je vous souhaite une superbe expérience et à très bientôt.